Aujourd'hui, c'est un cours d'appât niveau bleu. Souvenez-vous, c'est le niveau 2 de difficulté sur 4. Aujourd'hui, deux blocs. Un bloc endurance cardio et un bloc renforcement musculaire. Vous allez devoir effectuer trois fois le bloc d'endurance. 5 exercices, 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération. Ensuite, le second exercice, 30 secondes, 10 secondes de récupération. Et ainsi de suite pour les 5 exercices. Bloc de renforcement musculaire. Vous allez avoir 5 exercices à effectuer pendant 45 secondes chacun. Vous allez devoir réaliser 2 fois le bloc de 5 exercices. L exercice en endurance les montées de genoux. Montez les genoux le plus haut possible que vous pouvez. Adaptez également votre vitesse en fonction de vos capacités. Deuxième exercice la croix. Vous devez soit en marchant, soit en en sautillant. Réalisez les droits avec vos pieds. Et ce qu'il ne faudra pas oublier, si vous avez opté pour cette option-là, c'est de changer de pied. Autre possibilité, non sais pas grave si tu me pas, autre possibilité en sautant. Et là vous pouvez changer de pied à chaque fois. Troisième exercice, le Jumping Jack adapté. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez faire également le Jumping Jack sauter. Quatrième exercice, le Squat avec touche orteil croisé Baissez-vous le plus possible. Si vous ne pouvez pas toucher vos pieds, touchez plutôt vos genoux ou la mi-hauteur de vos mollets. Cinquième exercice, face à un mur, levez les bras le plus rapidement possible. Faites attention à avoir les épaules basses. Ces exercices doivent être faits le plus rapidement que vous pouvez. Surtout, adaptez à vos capacités. Et adaptez également votre souffle. Donc renforcement musculaire, les cinq exercices sont plutôt des exercices de gainage, c'est-à-dire que vous devrez rester statique pour la plupart d'entre eux. Le premier, résister à la pesanteur avec le buste dans le vide. Ce à quoi il faut faire attention, c'est à mettre le bassin légèrement en rétroversion, ne pas trop enclencher la contraction des fessiers et essayer de se maintenir dans Vous pouvez augmenter la difficulté en fonction avec votre buste. Plus vous serez loin, plus ce sera difficile de tenir en hauteur. Plus vous serez proche du bord, plus ce sera facile et plus ce sera facile également de ne pas aller à lever les pieds. Le deuxième, le transat, afin de travailler les abdominaux. Pensez surtout à fermer la porte des selles, la porte des urines et à aspirer votre oreille. Troisième exercice, le lever de bassin. Au sol ou sur le lit, vous devez lever votre bassin. Pour accentuer la difficulté, vous pouvez lever une jambe. L'important c'est de garder également les deux hanches au même niveau. Il ne faut pas relâcher la tension. Gardez bien les deux hanches au même niveau. Exercice la planche pronatrice. Sur les mains et sur les genoux, vous pouvez accentuer la difficulté en vous mettant sur les mains et sur les pieds. Et vous pouvez choisir l'inclinaison de votre but. Soit vos mains sont sur une table, soit elles sont sur une table basse, sur une chaise, soit elles sont au sol. Si jamais vous avez des difficultés au niveau de vos poignets, vous pouvez également les sur les avant bras Cinquième exercice l'archer. Vous devez faire la moitié du temps d'un côté, la moitié du temps de l'autre. côté. pendant cet exercice. Pensez surtout à garder vos épaules bases et à rapprocher le plus possible que vous en Rappelez-vous, faites attention à votre niveau de difficulté. Prenez le temps de bien faire les exercices, de bien respirer et de faire attention à vos sensations corporelles. Autre point important, hydratez-vous durant toute la séance. N'attendez pas d'avoir ça. Demain, nous nous retrouverons pour notre jeudi défi du jour. Soyez nombreux, nous attendons encore beaucoup de vos photos pour notre lundi défi de la semaine. Merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyés. Hâte de voir les suivantes. Prenez soin de vous. A bientôt